Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui pour ce Top Player Podcast, nous allons aborder le codex GK, les Grey Knights, anciennement les Chevaliers Gris. Codex qui est sorti maintenant il y a plusieurs mois et qui méritait bien un gros focus euh, suite aux différentes mises à jour du chapter Approve de 2022. Alors, petite particularité, c'est que le codex GK, on n'en a pas fait la review sur la chaîne. Le codex étant sorti sur une période où on, avait pas, on était un petit peu dans le trouble avec la chaîne sur les, les déménagements de studio, etc. On n'a pas eu l'occasion de vous proposer une review, donc ça nous tenait à cœur de, dans notre... Euh, dans notre process de refaire la totalité des reviews, bah de faire le GK en premier euh, bah pour vous proposer du contenu sur ce codex. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, d'autant que le, le codex GK est quand même très très bien situé dans la méta. Donc Je pense que c'est important que tous les joueurs aujourd'hui savent un petit peu euh, comment se comporter face à ce, cette, ce, ce, ce codex. Euh, pour l'occasion, je reçois Napo de la team Cuir Moustache. Salut Napo, comment vas-tu Bonjour à tous, ben, ça va très bien écoutez. Ouais, alors c'est cool parce que c'est un... c'est la première fois que tu interviens sur la chaîne, donc nous, ça nous fait super plaisir d'avoir des nouveaux intervenants. Est-ce que tu peux nous, nous situer un petit peu ton, ta, ta pratique du jeu compétitif Quels sont les derniers événements sur lesquels tu as, as pu opérer et, euh, et quelles sont tes, tes prochaines échéances en termes de, de tournoi ben, Écoutez, moi, ça va faire euh, un an que je joue assez sérieusement au jeu. Je suis chez euh, l'équipe euh, Cure Moustache, qui est une équipe qui a la spécificité de s'être formée sur euh, TTS. Euh, on a fait, fait le TC ensemble, du coup, on a fait les différents tournois faits qui ont été organisés via TTS. Et euh, par la suite, du coup, on a fait le Master and Commander, euh, de... événement sur lequel on s'est vachement bien marré. Hein. D'ailleurs, merci encore de l'avoir organisé, c'était vachement cool. Et euh, ensuite, euh, moi, euh, je suis aussi euh, apparu au Big Four. J'étais euh, dans l'équipe euh, Cartel des Trolls en tant que mercenaire. Je jouais, euh, je jouais GK. également et, et voilà on en est à aujourd'hui euh, Ok, super. Et les prochains tournois pour toi euh, Ça reste encore à déterminer euh, en fonction déjà de euh, l'organisation, de ce qui va être fait en termes sanitaires. C'est une période troublée pour tout le monde. Ok, la Med Cup, tu y seras ou pas euh, Moi, je serai pas, non. Ah, ok, bah, ça marche. As des, je suppose que tu as des compatriotes euh, des cuirs moustaches qui vont y être Oui, oui vous pourrez retrouver euh, Manix que vous voyez souvent ici ouais. euh, Zig également. Yes. Okay. Euh, et, euh, et, déjà on aurait ces c'est deux e Ok, bon c'est super, ça marche Donc avec toi aujourd'hui, on va parler du codex Grey Knight euh, Pour vous recontextualiser un petit peu comment on, on va procéder pour cette review Donc c'est vraiment une review à vocation meta-game. Hein. On ne va pas faire le listing exhaustif de tout ce qui se trouve dans le codex On va vraiment, surtout en plus là qu'on a plusieurs mois de recul en termes de jeu sur, ce, euh, sur cette faction là on va se concentrer exclusivement sur la notion metagame, donc comment le codex, euh, quels sont les, les aspects du codex qui tournent le mieux, euh, quelles sont les grosses mécaniques, quels sont les grosses combos, quelles entrées sont indispensables pour jouer GK. Vous allez découvrir tout ça dans ce podcast. Évidemment, avant de commencer les amis, je vous invite à claquer le gros pouce bleu des familles sous la vidéo, à commenter, à partager, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous connaissez et euh, sans plus attendre, je commencerai par une première partie euh, qui serait un peu le, le, une vision générique du codex. Qu'est-ce que tu peux nous dire Napo sur ce codex GK euh, pour toi Quelles sont les, les, les grosses mécaniques du codex Comment il s'insère dans la méta à ton avis Et qu'est-ce qui, qu qui fait la, la quintessence du jeu GK euh, alors à mon sens, ce nouveau GK, parce qu'on parle vraiment d'un nouveau GK depuis, euh, depuis ce CA, il euh, y a eu divers, divers changements euh, qu'on va évoquer après. Le cœur du, du jeu reste à peu près le même, on va avoir plusieurs spécificités, plusieurs forces du codex, notamment son psy, hein, ça ça me paraît évident, c'est euh, le spam de smite, on a un volume de BM qui est quand même assez énorme grâce à ça. Toutes nos unités peuvent lancer des smites à des 3 BM. Toutes nos unités ont euh, beaucoup d'outils psychiques pour euh, infliger des, des dégâts assez lourds ou comboter avec d'autres choses. On a des sorts qui sont réutilisables, notamment les sorts des, euh, des unités simples, un petit peu euh, comme le Smite. Donc, euh, Par exemple, la Strike Squad, etc. On, ce, ce, ça, c'est quand même une sacrée force. Euh, la mêlée du Codex aussi, parce que c'est un Codex SM, mais qui va avoir trois attaques de base sur la plupart des unités d'infanterie. Donc les, les Intercepteurs, etc. vont quand même être à trois attaques tête, quatre pour le judiciaire. C'est beaucoup. Ça nous permet une sacrée satur saturation en termes de mêlée, sachant que c'est des armes qui sont relativement fortes. Hein, la halbarde qui, qui tape fort, l'épée aussi. On a du full dégâts 2. Ça, c'est aussi une des faiblesses du codex. Parce qu'aujourd'hui, on a une méthode qui tourne beaucoup autour du dégât moins 1. Donc, ça peut être assez compliqué à gérer. Mais en contrepartie, on a quand même un truc assez polyvalent. Une très bonne mo mobilité, euh, ne serait-ce que par les intercepteurs. On a des unités qu'on va être amené, vous le verrez après, euh, avec les listes à spammer. C'est-à-dire qu'on a très peu d'entrées dans ce codex et les interceptors, on va être amené à les réutiliser beaucoup, ce qui va nous créer beaucoup de mobilité et les différentes téléportations. On peut se téléporter via un stratagème notamment, ou encore euh, tout simplement via la gate qui est un sort Et ça, c'est euh, une des forces du codex, pouvoir arriver à peu près n'importe où. Ce TP, euh, en termes de mobilité, on a aussi, euh, on peut relier ça à la FEP. Toutes les unités que vous avez dans ce codex sont Plaçable en FEP fait, gratuitement. Et ça, on va le voir aussi après. Dans ce nouveau CA, c'est quand même un avantage non négligeable parce qu'on a beaucoup d'objectifs, euh, que ce soit primaires ou secondaires, qui vont nous demander euh, de euh, forcer sur cette FEP. Et euh, le der la dernière grosse spécificité du codex, euh, on peut relever aussi, c'est la saturation au tir. On a un volume de tir qui est très impressionnant. De petits tirs, certes, avec le Stormbolter, mais on a quand même toutes nos figues d'infanterie qui sont munies de Stormbolter. C'est quand même 4 tirs par figue à courte portée. Derrière, on a des euh, Dread Knight qui saturent beaucoup aussi. On a quand même 18 tirs par figurine. Euh, C'est quand même pas déconnant du tout. Et, euh, et tout ça, je pense que cet ensemble, ça nous fait un codex qui est quand même assez solide et qui, malgré son nerf, euh, reste quand même euh, très utilisable aujourd'hui, vous le verrez. Ok. Euh, dans les différents codex qu'on a pu voir jusqu'à présent, on a toujours cette mécanique de, de, de sous-faction dans la faction qu'on va pouvoir choisir et qui, vont nous apporter, qui va nous apporter des bonus spécifiques. Dans le codex GK, on va parler de confréries, là où par exemple dans le codex Space Marines, on va parler de chapitres. Les confréries vont, vont nous ouvrir un stratagème spécifique, vont nous ouvrir un trait de seigneur de guerre spécifique, une relique spécifique et... Euh, fait notable, on va avoir un sort qui va être connu par toutes les unités du, euh, bah, de la confrérie. Donc maintenant, en plus, on est sous l'égide du CA, une seule confrérie par armée. Hein. On ne va plus pouvoir mixer euh, au sein d'une même armée deux confréries différentes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, ça nous amène assez rapidement à nous à nous concentrer sur quelles sont les confréries les plus efficaces de ce codex. Alors, comme tu l'as dit, en fait, euh, au final, euh, ce CA change beaucoup et principalement par ce biais-là, ce changement est drastique pour le GK parce que déjà, euh, le changement sous-jacent, ça veut dire qu'on n'a plus qu'un grand maître. Parce qu'on ne peut inclure euh, qu'un même grand maître d'une euh, confrérie par détachement, euh, par euh, de, de, de la même confrérie en tout cas. Ce qui fait que là, on n'a plus le droit qu'à une seule confrérie, donc on n'a plus le droit qu'à un seul grand maître, euh, en, en armure Dread Knight, qui était l'entrée le, principalement euh, utilisée avant. Avant, on en avait deux, maintenant, on n'en a, on a qu'un seul. C'est ce qui change majoritairement vis-à-vis -vis de ses confrérie. ces confréries. Ces confréries-là, euh, pour moi, il y en a toujours trois qui sont prédominantes et les autres sont relativement anecdotiques. C'est malheureux, mais euh, en termes euh, compétitifs, on va plutôt tourner sur Sword bearer, Pression et Rapier. Sword Bearer, pourquoi Parce que le stratagème qui nous permet de donner plus un pour toucher sur une unité euh, adverse, en fait va être très efficace et va pouvoir combler pas mal de choses. Euh, il va pouvoir, par exemple, nous dispenser de prendre un Tech Marine, si on le veut, parce que ça permet quand même d'avoir ce plus 1 dont on manquerait euh, euh, si, euh, si on n'a pas ce Tech Marine. Aussi le pouvoir Psy, hein, qui est très puissant, qui nous permet de mettre plus 1 pour blesser sur une unité, avec toutes nos unités véhiculées. Donc, ce, ce, ces Sword Bearer-là, en fait, le, le truc à, à bien comprendre aussi, c'est que c'est concentré sur le véhiculé. Maintenant, on a un véhicule de moins, vu qu'on a un grand maître en Nemesis Dread Knight de moins. Ce qui fait que, vu qu'on en a plus que 4, est-ce que c'est toujours rentable de jouer les Sword Bearer Moi, je dirais que oui. Parce qu'on en a quand même 4. 4 Dread Knight Overbuff, ça fait quand même très très mal, en plus 1 pour blesser, en plus 1 pour toucher. Ensuite, on a pression secondaire, qui était euh, généralement la seconde. Euh, Confrérie qui était jouée euh, couplée aux Sword Pourquoi Parce que les pressions vont avoir un stratagème qui, utilisé sur un Grand Master, est très puissant. C'est la reroll des 1 pour toucher et blesser. Les Grand Masters n'étant pas corps, étant personnage, ils ne disposent pas de leur propre reroll. Donc c'est bien pour un CP de pouvoir, que ce soit au CAC ou à distance, leur apporter cette reroll. Éventuellement, le trait de seigneur de guerre, bon, ça coûte un PC de le donner. Ça nous permet d'avoir une action qui va nous permettre de gagner un CP. C'est assez difficile à passer. En général, ça nous fait gagner en comptant euh, celui qu'on va comptabiliser de 2 à maximum 3 PC par game. Et encore, donc statistiquement, ce n'est pas incroyable le trait de seigneur de guerre, mais en tout cas, le strata est bon. Et Rapier, Rapier, c'est euh, plutôt pour le spam d'infanterie, donc pour les listes qui vont jouer 3 Dread Knight ou moins, c'est ce que je conseillerais. Parce que Rapier, du coup, ça va nous permettre d'avoir un pouvoir psy qui va nous donner plus d'une attaque. Le plus une attaque, il est très efficace sur les knights parce que euh, on double notre profil d'attaque avec les épées. On fait... Euh, ça, ça, c'est comme si on se donnait plus de deux attaques c'est quand même très fort. Et euh, éventuellement, profiter du trait de seigneur de guerre qui nous permet euh, d'avoir euh, un grand maître euh, qui peut advance ses charges. C'est pas incroyable, mais c'est relativement correct. Et après, évidemment, le stratagème qui nous permet, euh, pour un CTP, d'avoir les six explosifs euh, au corps à corps, qui est quand Même très intéressant, et c'est à peu près tout pour en tout cas ce qui est des meilleures confréries. Il y en a d'autres, hein. explorez-les de votre côté, mais je pense que ces trois-là sont quand même. C'est ce ouais. ouais, les, les trois qu'on a vu tourner hein, jusqu'à présent. De toute façon, ouais. euh, que ce soit sur nous, la scène compétitive française, ou que ce soit sur la scène compétitive internationale, c'est clairement les trois qu'on a vu tourner le plus. Donc, euh, donc voilà pour, pour les confréries. Les confrères restent quand même relativement structurantes. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'elles le... elles, elles ont vraiment un rôle à jouer dans, dans la construction des listes, comme à peu près en fait, tout, toutes les sous-factions dans les factions. Hein. Ça, ça a son importance. Euh, ce qui nous permet de basculer sur, euh, sur le choix des reliques. Euh, le, les choix des reliques, il y en a évidemment un certain nombre, hein, qu'on ne va pas détailler, détailler euh, euh, une par une, mais évidemment, vous plutôt vous faire une sélection de, de ce qui peut être un petit peu les reliques indispensables pour le GK. Alors, ce, ce passage-là va être assez, assez court, parce qu'on a la chance en général d'avoir beaucoup de reliques, mais très peu qui servent. On va avoir le, euh, le saut qui va nous permettre de TP. Ça, vous le connaissez tous, c'est le combo un petit peu phare du codex. C'est celui qui fait un petit peu plus chier de l'adversaire. C'est euh, celui qu'on va mettre sur le grand maître, en général, qui fait que quand vous êtes ciblé au tir, votre adversaire va pouvoir changer de cible et vous, vous allez pouvoir vous téléporter où vous voulez sur la map. Donc, c'est un redéploiement, entre guillemets, c'est un déplacement gratuit, une faible gratuite de votre grand maître en tour adverse. Et ça, c'est très fort, parce que ça veut dire qu'au prochain tour, vous pourrez bouger et charger. Et ça, c'est quand même très efficace. Vous allez pouvoir faire beaucoup de combos, notamment avec euh, le trait pour donner l'objectif sécurisé, qui va nous permettre de comboter avec ce, euh, cette téléportation-là. C'est la seule relique qui soit véritablement utile, avec éventuellement que j'ai trouvé le deny sur du 8+, ça nous donne un garantie à chaque fois qu'on roll un 8 ⁇ sachant qu'on peut avoir un strata pour euh, roll un DNA à 3D6, ça peut être intéressant, mais pour ce qui est du reste, en fait, on va avoir des personnages qui sont trop lents. Euh, pour que ces reliques-là euh, de, deviennent inté suffisamment intéressantes. Pareil, on va avoir des euh, unités qui sont un poil trop fragiles dans notre MSU pour leur donner des reliques en tant que lieutenant. Moi, je préfère, euh, sur une armée qui est consommatrice en CP, éviter de euh, m'attarder sur les reliques et ne prendre que le saut pour pouvoir se téléporter. Sachant qu'en plus, on a dans ce codex-là une catégorie, on va y revenir après, hein, la catégorie des visions, qui a un, un petit système de... Un petit système de reliques euh, adaptable euh, pour un coût en points supplémentaires et euh, qui comble pas mal ces euh, bonus euh, potentiellement manquants dans, dans les reliques. Après, ouais. après, on, on bascule sur, euh, très rapidement sur les traits de seigneur de guerre. Il euh, y en a ben, forcément, il hein, y en a 6 euh, sur le tableau de base et on va avoir euh, chaque fois la, le trait de seigneur de guerre supplémentaire par, euh, par confrérie. Tu en as déjà parlé précédemment. Quels sont pour toi les traits de seigneur de guerre vraiment indispensables actuellement euh, sur ce codex alors là on a un choix qui est un petit peu plus difficile parce que euh, tous les traits de seigneur de guerre sont vachement intéressants. Euh, moi ce que je propose, et donc, quasiment inclus à chaque fois sur votre grand maître pour, le, pour en faire le, le, un excellent grand maître, c'est le First of Fray qui va vous donner plus 1 à la charge à l'advance et surtout plus 1 à la charge sur une unité que vous allez cliquer. Donc vous allez cliquer une unité avec ce grand maître et ensuite toutes vos unités GK qui vont charger cette unité que vous avez cliquer avec votre grand maître auront plus 1 à la charge. Et le plus 1 à la charge c'est quand même vachement utile. Ensuite on va avoir euh, par exemple euh, le quintessence psychique. quintessence psychique, qui est quand même euh, vachement intéressant, pas sur votre grand maître, mais si vous décidez de faire un libraire en blessures mortelle comme, euh, comme je le propose, vous verrez après, c'est quand même vachement utile, ça vous donne plus une BM sur vos sorts de Witchfire, ce qui concerne quand même euh, deux de vos sorts euh, principaux, et ça, ça donne un volume de BM qui est quand même particulièrement énorme et qui est combotable assez facilement, vous le verrez après. Euh, marteau du juste aussi hein, qui est euh, pas trop mal hein, pour le plus un pour blesser quand vous chargez c'est intéressant et évidemment le trait de seigneur de guerre qui est auto-include partout, d'autant plus avec ce CA qui est très gourmand, très, très rigoureux en termes d'objectifs sécurisés c'est l'enclume parce que l'enclume en fait, va vous donner l'objectif sécurisé à toutes les unités, personnages et corps à six pas de votre grand maître et ça c'est très utile euh, surtout sur ce cercle. Il, faut, euh, il nous faut un max d'unité avec objectif sécurisé. Nos intercepteurs en bénéficient pas, donc ouais. c'est très très intéressant de leur donner avec ce grand mètre Yes. Euh, ensuite, autre ressource qu'on appellera un peu les ressources complémentaires du codex euh, et qui sont ultra importantes pour le coup, c'est les pouvoirs psychiques. Euh, particularité du GK, c'est qu'on va avoir deux disciplines. Une discipline psy sur laquelle on va pouvoir sélectionner des pouvoirs et qui va être accessible uniquement aux personnages, donc euh, les entrées QG ou d'autres euh, types de personnages, eux vont pouvoir aller choisir un pouvoir psy. Et ensuite, on a une deuxième discipline qui, elle, pour le coup, euh, propose des sorts mais qui sont auto-include dans les entrées, euh, dans les data datasheets, on va dire, euh, non-personnages, donc euh, bah, euh, les paladins, les terminators, les strikes, les inceptors, ils ont déjà un pouvoir qui est prédéfini et qui est dans cette discipline-là. Euh, quoi qu'il en soit, le psy reste très structurant pour le GK avec d'excellents sorts dans, cette, dans les deux disciplines, hein, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, Je pense que euh, ce qu'on a euh, en termes de meilleur pouvoir psy sélectionnable, c'est assez difficile parce qu'ils sont à peu près tous bons, il n'y en a qu'un qui est en dessous du lot, euh, mais le reste est vachement vachement cool. Euh, la gate, évidemment, pour moi c'est le meilleur pouvoir du, du codex, qui nous permet juste de sélectionner une unité et de la faire faible où on veut à 9 pas de l'adversaire. C'est très fort, c'est vachement vachement fort. Euh, ensuite on va avoir évidemment l'amplification en pyréenne qui, elle, en fait, euh, va nous permettre d'avoir tout simplement plus un dégât sur nos armes psy contre une même cible. Alors ça, c'est vachement utile parce que le Codex GK comporte que du dégât 2 sans ce pouvoir, euh, si on accepte bien sûr le profil AD6 des, euh, des Dreadnoughts. Ce qui fait que ce pouvoir-là, il va nous permettre d'avoir du dégât 3 dans la liste. Et avoir du dégât 3, en fait, c'est vachement utile, ne serait-ce que contre les Dreadnoughts, etc. C'est euh, vraiment top. Et euh, ce pouvoir-là, du coup, il va nous permettre de monter les dégâts de 1, aussi sur les gatling, qui passent donc des gars 2 contre une cible, ça, ça peut être très bien, notamment contre les packs de vétérans Vanguard ou autre. C'est euh, vachement utile. Et euh, ça, c'est vraiment un pouvoir que vous aurez tout le temps. Ces deux-là sont pas sujets à, à débat. Après, on va avoir la, euh, le Sanctuaire. Le Sanctuaire est intéressant parce qu'il va nous donner, permettre de donner une 4 plus invule à une unité. Ce qui est très fort sur des unités qui sont à 3 plus de base. Je pense aux Interceptors, aux Strike Squad potentiellement, mais surtout aux Interceptors que vous allez pouvoir catapulter chez l'adversaire. Sous une 4 plus, ça peut être intéressant. Moins intéressant quand vous spammez les dreads parce que du coup vous allez pouvoir la mettre que sur une seule chose dans le jeu et ça va être ces Interceptors-là. Donc sujet à débat. Après, euh, on va avoir le Vortex qui va nous permettre de, de manière assez stable de mettre euh, beaucoup de BM. C'est 2 des 3 BM sur une cible unique et une BM à toutes les unités à 3 pas. C'est très fort. Ça fait euh, un gros, gros volume de BM assez facilement. Donc C'est du très très, très très très cool. Et je pense que euh, ces sorts-là, c'est les meilleurs. Encore une fois, euh, tous les sorts sont, sont très bons en sélectionnable. Et pour ce qui est de l'auto-include, euh, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de les prendre. Donc... Euh, c'est toujours un bonus très intéressant pour les intercepteurs. c'est pas incroyable, mais ça peut permettre de faire certaines choses. Mettons que vous preniez un line breaker, ça permet de catapulter une unité on en la faisant bouger de 24 pas pour aller chez l'adversaire et scorer directement. Mettons que, euh, que vous ayez un engage on all front, ça permet de le scorer assez facilement aussi. Donc, c'est très bon. Euh, la end aussi de, pour la reroll des blesses. La reroll des blesses devient très forte dans l'optique où euh, vous êtes par exemple en taille de convergence. Et la taille de convergence ça va vous permettre de faire des BM sur les 6. Ça va vous permettre d'aller chercher okay. justement ces 6-là et, euh, et faire pas mal de BM. Donc, ça, c'est pour ce qui est intéressant au niveau des sorts. Euh, le, la Purifying Flame aussi, euh, qui est dispo sur Castellancro, si vous le jouez, ou les Purifier, qui est une entrée que je recommande pas forcément, et qui euh, permet du coup d'infliger euh, flat 3 BM. Euh, sur un librarian, c'est quand même euh, flat 4 BM euh, avec une possibilité de crit à D3 plus 4. C'est quand même très très... Fait. Justement, je vais en profiter pour faire un, une petite passerelle sur, sur ce qui s'est dit sur les sorts include et auto-include. On a uniquement le librarian qui, lui, a la possibilité d'aller chercher un sort dans le domaine psychique euh, qui est réservé au datasheet. Hein. Euh, donc notamment le, le, le, la, la, flamme, la flamme à, à flat 3, euh, blessures mortelles. Et on a aussi autre particularité, c'est les paladins, si je dis pas de bêtises, qui eux peuvent aller chercher deux sorts dans la discipline. Euh, ou que, non, qui possèdent deux sorts dans la discipline, je sais plus. C'est ça absolument, et qui vont avoir un strata, du coup, en fait, pour euh, changer de sort en fonction de et.. Euh... C'est une unité assez couteau suisse le paladin, elle, est, elle a baissé en points dans ce CR, je pense qu'il est bon de le préciser aussi, mais euh, ça coûte quand même très cher, hein, mine de rien, le, le, le paladin, ouais. donc euh, voilà, mais c'est une possibilité en effet. Ouais. Ensuite, toujours dans les ressources complémentaires, on va passer sur les stratagèmes, donc on a 4 pages de stratagèmes, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'outils beaucoup, beaucoup qui sont mis à la disposition des joueurs, tu nous as fait une petite sélection de ce qui te semble être les stratagèmes les plus structurants en termes de gameplay euh, voilà, après, je n'ai pas sélectionné du coup, les stratas qui nous permettent d'avoir des traits de seigneur de guerre en plus, etc. Je pense que ces stratas-là, tout, tout le monde le connaît, mais en jeu, ce qui va nous structurer, ça va être principalement euh, déjà le plus 1 en force et le plus 1 en PA sur les armes psy c'est l'offensive psychique. C'est très fort sur un Dread Knight parce que ça va nous permettre de passer à force 9 sur le psycanon et à force 6 sur euh, la Gatling et euh, surtout de passer du coup, à plus en PA c'est carrément PA-3 sur le Canon et PA-2 sur la gatling, sachant que derrière on peut pousser avec le sort qui nous permet d'avoir plus un dégâts, c'est très fort. Après on va avoir euh, beaucoup d'autres euh, pouvoirs axés sur le psy, notamment euh, ce qui est très intéressant sur euh, certains combos comme le euh, Librarian Blessure mortelle, c'est le sort à 3d6 parce qu'il va durer toute la phase. Donc, vous claquez la canalisation psy qui vous permet de lancer vos sorts à 3D6 et ce sera pour tous les sorts que vous avez lancer cette phase. Et ça, du coup, ça rend très intéressant les euh, unités qui vont lancer beaucoup de sorts sur cette phase-là. Ou même quand vous avez besoin, euh, au premier tour ou quoi que ce soit, qu'une gate passe absolument, sachant que la gate passe à 7, bon, c'est toujours très utile de euh, pouvoir assurer cette gate-là. Parce que 7, ça passe pas forcément à, à tous les coups. Ensuite, on a le... Euh, caste un sort de plus, hein, la focalisation mentale qui est toujours très utile sur certains persos dotés de trois sorts. Et, euh, et ça, c'est quand même vachement cool d'avoir cette possibilité de lancer un sort de plus, ne serait-ce qu'un smite à tout moment et euh, ça nous permet de débloquer pas mal de situations. C'est bien d'avoir cette option-là pour juste un PC. Euh, ensuite, on va voir le deny à 3d6 qui peut être vachement utile contre certains codecs sachant que vous denyez déjà à plus 1. Vous allez pouvoir deny à 3d6 tout en défaussant le, le dé le plus haut. Euh, tout en défaussant pardon, un DD et, euh, et ça c'est quand même vachement utile c'est euh, assez coûteux suisse aussi hein, mais ce sera utile que contre vos match up euh, contre le psy euh, ce qui sera pas forcément ce contre qu quoi vous allez être appareillé mais euh, ça peut toujours être utile et c'est bon de l'avoir euh, le plus 6 à la portée pour les pouvoirs psy aussi est vachement, vachement utile ça nous permet de lancer euh, des sorts depuis euh, bien plus loin ne serait-ce que quand on arrive en faible ça nous permet de mettre une femme purificatrice ce genre de choses, c'est très bon à avoir. Euh, L'un des stratagèmes les plus puissants et les plus utilisés, c'est aussi la poussée de TP. La poussée de TP, en fait, elle va nous permettre de prendre une escouade d'Interceptor ou euh, un Dread Knight ou un Grand Master en Emsys Dread Knight et de le téléporter où on veut sur la map pour deux PC. à ah, neuf pas de l'adversaire, bien entendu. Euh, ce qui est vachement cool, c'est que du coup, on peut TP deux unités sur le même tour en plus de ce qui va FEP grâce à ça. Ce qui fait qu'on euh, utilise deux PC pour TP, ne serait-ce qu'un Dread Knight par exemple, et ensuite, avec le sort de la gate, on va TP euh, le grand maître, ou euh, inversement. Et ça, c'est toujours cool. Donc, euh, prenez un Dread Knight ou deux dans votre liste euh, équipé d'un téléporteur, c'est toujours vachement utile. Euh, le zone de protection, qui nous permet, sur les unités équipées d'un bâton, d'avoir une invulnérable à 5 euh, au tir uniquement. Pour les Terminators, ça passe à 4 ⁇ donc c'est vachement intéressant pour les Terminators et c'est quand même très utile de l'avoir sur euh, les autres escouades euh, un petit peu plus, euh, plus simples à, à buter. C'est toujours vachement sympa d'avoir, euh, de, de proposer à votre adversaire en fait, euh, qu'il ne soit pas sûr de vous sortir parce que vous avez cette variable à un tiers, vous allez sauvegarder un tiers, euh, un tiers de ce que, que l'adversaire a proposé, donc c'est toujours bon de l'avoir. Euh, je pense que mettre un bâton, c'est toujours vachement utile. Ensuite, on a enfin le, euh, le combat en mouvement, qui pour les intercepteurs et les dreadnought munis de téléporteurs va vous permettre de fallback tirer et charger. Donc c'est très fort parce que ça vous rend beaucoup plus difficile à cliquer. Si quelqu'un veut vous cliquer un dreadnought, il va falloir qu'il vous tripoint donc en fait qu'il vous empêche de fallback euh, votre figurine en fait. Sinon, euh, vous allez pouvoir pour un CP fallback tirer charger. C'est très fort. Ça oblige, en fait, à mettre plus de ressources sur les Dark Knight pour être sûr de les tomber, parce que si on les clique, mais qu'on les tombe pas, et que derrière, vous avez la possibilité de fallback, tirer, charger, c'est vachement fort. Pareil pour les euh, Interceptors, ça les rend impliquables aussi. Il ne faut pas se vander, en fait, quand on les attaque, il faut absolument les sortir. Sinon, ça peut faire chier dans les ennemis des Interceptors qui euh, fallback, vont charger autre chose, etc. etc ouais c'est intéressant parce qu'en fait on, on voit hein, et, euh, le, le, que certaines ressources stratagèmes et, euh, et trait de seigneur de guerre et, et sort euh, ont, ont pas mal orienté justement le fait que les listes GK euh, d'un point de vue compétitif sont beaucoup parties sur de la night Nemesis et de l'Interceptor aussi pour ces outils là c'est à dire le fait qu'il n'y bah, a que eux qui vont pouvoir désengager tirer chargé et ce qui est quand même un bonus monstrueux hein, sur la version c'est c'est quand même excellent surtout pour des unités mobiles, euh, le, le fait de pouvoir TP avec euh, le, la poussée de téléportation, euh, les bonus que tu as cités plus haut sur la confrérie Swordbearer pour avoir un, un plus 1 à la touche ou un plus 1 à la blesse sur les armes de tir, etc. Vrai, C'est vraiment très, très structurant et ça oriente beaucoup euh, ce qu'on a pu voir de la méta GK jusqu'à présent, à savoir bah, des, des spams de, de ces trois unités-là qui sont très très très très fortes. Euh, voilà pour les stratagèmes. Euh, spécificité du codex bon, je dis souvent spécificité du codex mais là on va dire c'est le, le, les, les deux pages on a souvent sur, sur tous les codex v9 maintenant on a deux pages qui sont propres au codex où on va avoir une ressource euh, complémentaire qui est vraiment adaptée au mécanisme de jeu euh, chez les marines on peut upgrade son apothicaire en super apothicaire chez les chez les euh, chez les necrons on a les arcanes de cryptek euh, chez le cul sealer on a les, euh, les, les, les je sais plus comment les planification magistrale, enfin voilà, il y a toujours ces petits trucs en plus qui donnent un aspect un peu original au codex. Sur le codex GK, c'est les visions, donc on va pouvoir pour un, un coût en point déterminé, payer une amélioration à une unité. Alors des fois, l'unité qui va pouvoir en bénéficier est définie dans le wording, des fois non, donc euh, ça dépend de ce qu'on veut mettre. Il y en a pas mal parce qu'en fait, il y a deux types de visions. Donc ça fait pas mal d'améliorations de, de, de, de, possibles. Euh, toi, tu en, en as sorti certaines comme étant vraiment euh, particulièrement puissantes. Ouais, ouais, parce qu'on en a qui euh, vont être très situationnelles. On en a malheureusement beaucoup qui, je pense, sont faits pour le jeu un petit peu moins compétitif parce que elles vont cibler spécifiquement les démons. C'est fluff, hein, le, le GK est un chasseur de démons de base, mais euh, c'est pas quelque chose qui va nous servir sur des pairings un peu plus compétitifs où on va aller à chercher... Euh, à pouvoir prendre le plus de match-up euh, disponibles. Donc, moi, j'en ai sélectionné trois qui sont particulièrement utiles. J'en vois deux autres aussi que je citerai succinctement, mais pour moi, celle qui va être auto-include à chaque fois, c'est le Servant du Trône. Le Servant du Trône, ça va nous permettre de donner un personnage sur tout un tour complet, pas une phase, mais un tour complet, une, 3+ plus un vul, et ça, sur un grand maître qui va avoir 13 PV, euh, qui va être rendu 6, et euh, qui va proposer, en fait, euh, cette euh, durabilité-là, c'est vachement utile, couplé à ça le fait qu'il puisse se TP quand on lui tire dessus si vous avez besoin d'un tour où vous devez rester sur place, vous ne pouvez pas vous permettre de vous barrer et ben, la 3 plus invule elle est très utile, surtout que maintenant euh, vu qu'on en joue plus qu'un, et ben, elle va aller sur le, le grand maître que vous jouez habituellement, euh, et plus euh, comme avant, c'est à dire avant on mettait euh, la TP sur l'un et la 3 plus sur l'autre maintenant on va pouvoir tout centraliser sur un seul grand maître, et euh, ça nous permet de faire un grand maître qui est quand même vachement énervé donc ça, c'est pour moi auto-include. Euh, ensuite, une autre que je trouve très utile et que, euh, à titre personnel, je le mets dans toutes mes listes, c'est la prédiction de disposition parce qu'elle nous permet de redéployer trois unités. Et euh, via la euh, FAQ d'une règle rare qui est sortie euh, il y a quelques mois, En fait, c'est euh, quelque chose qu'on fait euh, après qu'on qu sache qui euh, a le premier tour. Ce qui fait que vous jetez le dé pour savoir qui a le premier tour. Euh, ensuite, vous regardez si vous commencez, vous pouvez vous redéployer de manière plus agressive. Si vous voyez que vous n'avez pas le premier tour, vous pouvez vous redéployer de manière plus défensive, etc. Ça permet de prendre des risques et de derrière, redéployer quand même trois unités. Donc vous dire, je suis Pénard dans le cas où je n'ai pas le premier tour. Et ça, c'est vachement utile. Euh, L'Omen of Incursion aussi, qui est très très bon, qui nous permet en fait, euh, sur table, n'importe quelle unité, personnage ou corps, Faire une interception quand euh, une unité est placée à moins de 12 pouces. Qu'est-ce que une interception Ça nous permet en fait en phase de mouvement, Donc, WTC c'est n'importe quand en phase de mouvement, pas uniquement en phase de renfort, et eh bien ça nous permet quand on, une unité est placée à 12 pas de nous, euh, de pouvoir lui tirer dessus en fait, comme en phase de tir. Ce qui fait qu'au final c'est utilisable sur votre grand maître en armure Nemesis, c'est utilisable sur vos Dread c'est aussi utilisable sur vos plus petites unités qui ont quand même une de, de la saturation. Donc ça peut être très utile pour, euh, je sais pas, quelqu'un qui va venir euh, autour de vous placer euh, ses, euh, ses sions pour faire euh, pour scrambler ou quoi que ce soit, ou même pour all-engage pour Ça peut être sympa de pouvoir leur dire non, tu n'as pas le droit de te... J'ai 12 pas de, de zone de répulsion sur toute mon armée. C'est très fort. Après, on en a deux autres. Une autre particulièrement euh, que je vois intéressante. Euh, ça va être celle qui va donner l'objectif sécurisé autour d'un personnage c'est un truc qui s'utilise en phase de commandement c'est intéressant, c'est pas mal sachant que ça se cumule avec euh, l'objectif sécurisé de, euh, de, euh, de base et celui qui peut, qui peut être donné par un maître, parce que ça va faire objectif sécurisé compte double ce qui fait euh, qu'on a deux fois plus de fixe sur l'objet qu'on en aurait normalement, c'est intéressant dans une méta qui, on va le voir Peut-être après, euh, dans le CA, nous demande beaucoup d'objectifs sécurisés. Yes. Alors justement, on va faire la transition. On va bientôt aborder les data datasheets. Hein. On va parler des entrées spécifiques du codex. Euh, avant, on va rentrer les, les notions générales du GK hein, qu'on n'a pas précisé encore. Le, le GK a quand même un plus 1 à l'abjurer le sorcier natif. Et il va avoir une, un philopaine à 5. Donc, il va ignorer les blessures mortelles sur du 5+. Donc ça, c'est de base. Ensuite, euh, tu vas avoir accès aux marées. Euh, donc euh, tu vas au début de ta partie déterminer quelle est la marée, euh, la marée, enfin, la, la marée que... dominante sur, euh, sur ton premier tour. Et après, via un sort, tu vas pouvoir bah, changer ta marée à chaque phase de psy et tu vas ainsi, donner un bonus général à toute ton armée. Donc, c'est assez cool parce qu'en fait, quand on voit notamment dans les confréries, il n'y a pas de bonus passif dans les confréries. On, on parlait que c'était structurant dans l'armée et je pense que c'est le seul codex, je crois, où j'ai vu ça, où il n'y a pas de dans le choix de la sous-faction, il n'y a pas de bonus passif. Il n'y a que des bonus actifs via strat, seigneur de trait de seigneur relique et, euh, et pouvoir psy. Du coup, le bonus passif euh, des GK, en fait, on l'a via les marées. Euh, donc, la première qui va rester active, donc on peut la garder active pendant toute la partie ou alors on peut décider bah, de la changer à une phase de psy, moyennant évidemment qu'on ait choisi ce sort-là sur un des psykers ou alors euh, que le psyker qu'il est soit toujours en vie. Voilà. Euh, les marées, on n'en a pas parlé, mais il y en a clairement sur les, sur les cinq, il y, y en a une ou deux qui ne servent pas à grand-chose, et il y en a une ou deux autres qui sont indispensables. C'est ça, en fait. On a les tailles euh, qui nous servent, au final, d'espèces de, de bonus, de trait de chapitre, ou quoi que ce soit. Euh, ces tailles-là, ce, ce, ce qui est très cool avec, c'est qu'on va pouvoir, en fonction de la situation en jeu, euh, s'adapter à comment tourne la partie, et... Euh, L'utiliser en fonction de ce dont on a besoin. Donc, euh, la première, la plus euh, connue, entre guillemets, c'est euh, le courant d'ombre. Le courant d'ombre, en fait, ça va donner à votre armée, euh, y compris vos véhicules, donc, y, donc, y compris vos dreadknights, hein, c'était ce qui combat très bien avec euh, le couvert, à plus de 12 pouces. Donc, si une unité vous tire dessus et qu'elle a plus de 12 pouces debout, vous avez le couvert léger, ce qui fait que vous avez plus un vote votre save. Vos DK qui sont déjà de base en 2+, passant 1+. Donc, vous ignorez la paire moins 1, vous réduisez de la paire en C'est vachement fort sur une unité qui a déjà une 2+, de base. Sur vos autres unités aussi, ça permet d'adoucir certaines choses, d'autant que si vous êtes déjà à couvert sur les unités d'infanterie qui peuvent bénéficier du couvert, vous prenez un moins 1 pour être touché. Très utile contre, euh, notamment, tout ce qui va tirer hors ligne de vue. C'est euh, quand même quelque chose qui est à prendre. Euh, ensuite, on va avoir le, la taille de convergence, euh, qui est la seconde euh, plus utilisée, qui en mêlée sur les armes Nemesis, c'est-à-dire toutes vos armes de mêlée ou presque, euh, vont vous donner euh, blessure mortelle sur des 6, et qui vont augmenter la portée de toutes vos armes psy de 6 pouces. Donc ça, c'est très bien, parce que ça fait passer la portée de toutes les armes des DK à 30 pouces. Et 30 pouces, ça vous donne quand même de quoi couvrir la majorité du terrain. Je vous rappelle qu'il y a 24 pas entre euh, votre zone de déploiement et celle adverse, 30 pouces de, de tir, ça vous permet, même dès le T1, euh, avec votre déploiement, en fait, d'aller chercher des lignes de vue, euh, avec vos téléportations aussi, d'aller chercher des lignes de vue tout en restant un peu plus derrière et donc d'avoir euh, cette option de tir-là. Donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir hein, ce genre de choses. Après, on va avoir le courant de célérité qui va faire que toutes vos advances et toutes vos, euh, tous vos décharges et tous vos dédances compteront comme un 3 minimum. Donc si vous roulez un 1, ça comptera comme un 3. Intéressant, ça peut être cool euh, sur un tour vous avez besoin de sécuriser certaines choses. Le courant de bannissement qui, quand vous tombez par exemple contre une liste véhiculée de la Death Guard, va être très utile. Ça vous donne un, une reroll dg de touche et de blesses euh, de 1. Et ça vous donne euh, moins 2 au commandement euh, ennemi. Mais bon, ça c'est anecdotique. Mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir... Sur les unités euh, démons voilà, ça compte les unités des monstres, ce qui est utile contre par exemple les listes véhiculées Death Guard, qui ouais. ont ce mot-clé là. Il y a certaines unités KO qui ont beaucoup ce mot là. Et après le courant de surenchère qui lui est assez euh, anecdotique au final, vous êtes rarement amené à l'utiliser en tout cas en Sword parce que ça vous permet en fait de euh, spammer entre guillemets votre pouvoir de confrérie de la même manière que vous spammez en Smite ou que vous spammez euh, n'importe quel pouvoir euh, inclus euh, automatiquement à, à vos unités. Yes, alors euh, petite passerelle parce que je sais que tu as joué GK au Big Four et que justement tu as joué une armée qui mixait le GK et, les mots -clés, et le mot-clé Imperium et donc si je dis pas de bêtises, logiquement tu perds le, les tailles de warp Alors voilà, c'est le, le souci en fait quand on, perd, quand on joue une, une soupe au final, c'est-à-dire euh, quelque chose qui va contenir euh, du GK et autre chose. Moi, j'avais fait euh, du GK et de la stride, hein, on perd les tides. Et ça, c'est quand même malheureux de s'en dispenser. Mais euh, via certaines soupes, on va pouvoir essayer de combler certains défauts. Euh, notamment, on le verra après euh, avec les tatachis des unités, on manque pas mal de euh, PA au tir. Au tir, on va être au maximum PA-2, euh, donc c'est assez difficile de monter... Euh, plus haut et euh, tout ce qui a une de plus ou même un plus, hein, je pense plus custodesses notamment, c'est quand même assez difficile d'aller euh, le chercher au tir donc ça propose de... Euh, on peut faire pas mal de choses avec certaines soupes euh, on verra comment évolue euh, après euh, la, la méta ces prochains mois là, mais euh, voilà on perd ça on et également à noter qu'on perd euh, les euh, secondaires du codex, qui eux oui. sont vraiment très intéressants. D'ailleurs on va en parler de suite des secondaires du codex que je propose, que ça fait pour moi partie aussi des ressources complémentaires avant d'aborder les datasheets Bien sûr. Euh, ben en fait, on va avoir vraiment, euh, je pense, deux euh, objets particulièrement marquants. On va avoir un espèce de euh, grind them down amélioré, plus ou moins. Hein, c'est particulier, mais ça, situationnellement, ça peut être pas mal. Si votre adversaire joue un MSU des unités que vous sortez assez facilement avec un DK, vous avez l'assaut téléporté. L'assaut téléporté, c'est dans la même catégorie de grind, de grind, que grind them down. Pardon, et ça va vous permettre quand vous tuez une unité en vous étant téléporté, ça peut être au psy, au tir ou au cac. Euh, si vous êtes téléporté via la gate, euh, via une FEP ou via l'assaut téléporté, donc via le, le stratagème pardon, qui nous permet de nous téléporter, et que vous tuez une unité, vous scorez 3 points, net, précis, sur un tour, sachant que vous allez vous TP à quasiment tous les tours. C'est un secondaire qui est envisageable, qui est pas mal du tout. Ensuite, on va avoir Rituel Purificateur. Rituel Purificateur est très intéressant. Rituel purificateur, c'est un peu l'objet euh, phare du codex, parce que vous faites une action psy sur un objectif, qui soit chez vous ou n'importe où, euh, et vous scorez un nombre de points en fonction du nombre d'objectifs que vous avez béni. Euh, donc vous faites ça, c'est une action psychique qui se fait à 5, donc très facile à faire. Une action psychique veut dire que vous pouvez tirer et charger derrière, ça ne la fera pas échouer. Euh, vous pouvez très bien en fait, euh, spammer ça sur vos objets, notamment quand vous avez trois objets de, de votre côté ou quoi que ce soit. C'est des points très faciles, même juste deux, parce que euh, vous allez scorer un point pour un objectif béni, deux points pour deux objectifs bénis, quatre points pour trois objectifs bénis, quatre points pour trois objectifs bénis, c'est énorme. Sachant que vous pouvez le faire quand il y a une unité ennemie sur votre, sur un objet, ça c'est pas un souci, ce qui euh, par exemple est impossible pour les bannières. Eh bien, vous avez l'occasion de le faire avec ça. Et ce qui, justement, pour en venir aux bannières, couplé euh, à ces bannières, ça vous permet de scorer énormément de points en étant passif chez vous, tranquillement. Vous n'avez pas à aller chercher l'ennemi, c'est lui qui doit venir vous chercher et pendant ce temps, vous scorez vos points tranquillement euh, à couvert derrière les autres. Yes euh, on va passer immédiatement aux lectures des datasheets euh, et on va euh, sans plus attendre euh, intégrer les changements en points du CA 2022. Il y en a eu quelques-uns. Euh, les plus notables, évidemment, sont les, le boost de 10 points des grands maîtres. Soit, enfin des armures némésis, qu'ils soient en format grand maître ou en armement classique, donc plus 10 points, je trouve ça assez convenable. Très honnêtement, il n'y a pas d'abus euh, sur cette augmentation de points. On va dire que ce qui est, vraiment, ce qui est plus structurant pour le coup, c'est le, le changement au niveau des mots-clés de sous-faction euh, qui va limiter à un seul grand maître. Euh, c est, c est, pour moi, c'est plus impactant que le plus 10 points sur, euh, sur la figurine. On va avoir les Inceptors qui vont prendre 2 points aussi supplémentaires. Euh, donc euh, qui vont euh, qui, qui vont coûter un peu plus cher. Mais c'est aussi légitime dans le sens où c'est une unité qui était beaucoup utilisée, beaucoup spammée. Je veux dire quand systématiquement sur un bulle de GK, on voyait 20 ou 30 Inceptors. C'est que forcément l'unité était très très très juteuse par rapport à d'autres. En revanche, on a une baisse des coûts en points sur les Terminators et sur les Paladins qui eux perdent 2 points. Alors, c'est bien deux points, mais à mon sens, moi, j'ai le sentiment en tant que joueur GK que c'est pas suffisant pour vraiment leur permettre de, de, de se remettre à flot par rapport aux autres entrées du codex. Euh, parce que mine de rien, bah, euh, deux points par figurine, sur des figurines qui coûtent euh, 40, plus de 40 points, qu'on va jouer par 5 ou par 10, au final, on va économiser 20 points, 40 points sur sa liste, grand maximum, et rarement plus. Donc, ça ne change pas... Euh au fond ça change pas vraiment la donne sur ces unités là avoir euh, éventuellement ce qui pourra peut-être plus changer la donne à mon sens c'est la, la revalorisation de, de, de du mot clé troupes euh, puisque les terminators enfin de l'objectif secure et aussi du mot clé troupes euh, mais essentiellement de l'objectif secure puisque les terminators sont objectif secure et ont cette particularité un petit peu comme le custo d'avoir une unité objectif secure qui a de la résilience là où la strike squad en tant qu'objectif qu objectif secure est quand même euh, a quand même euh, Tendance à voler assez rapidement de la table de jeu. Euh, donc voilà pour les changements en points. Après il y a des, les, les châssis, euh, les Land Raider-like qui ont perdu, mais bon, j'ai toujours l'impression que c'est pas du tout leur version à ces, ces châssis-là. Euh, et puis voilà. Voilà pour les changements en points. Euh, je te propose qu'on qu attaque les, les data sheets, les entrées du codex. On va pas vous refaire toute la liste évidemment de ce qu'il y a sur le codex, mais on va vraiment euh, se concentrer sur les entrées les plus efficaces. Bien sûr. Alors euh... Déjà, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Hein. L'entrée phare du codex, ça reste le grand maître on a mis en armure Nemesis, hein, qui est passé à 160 points. Ce qui, est, comme tu le disais tout à l'heure, est très honnête hein, 10 points pour les, pour les DK. Je pense que c'est ce qui valent. Euh, J'aurais peut-être même peur que dans le futur, on se refasse nerf là-dessus. Mais euh, moi, ça me semble être un coup, un coup en point plus honnête. Euh, donc le GMDK. C'est pour moi la détachite la plus intéressante parce qu'elle va vous donner la reroll des As, hein, ou lance classique pour du SM. Et derrière, ça va être du gros tir. Hein. C'est quand même 12 tirs de force 5, pr 1, dégâts 1, mais qui peuvent, on l'a vu, passer dégâts 2 et passer pr 2 via le strata et via le pouvoir. C'est du coup qui monte les dégâts. Et aussi ces tirs de psychanon, force 8, pr moins 2, dégâts 2. Ça, c'est votre force de tir lourd entre guillemets, euh, la plus optimale. On va la retrouver aussi chez... Les décas, Mais ce qui va changer par rapport aux DK normaux, c'est qu'ici on va toucher à deux, au corps à corps, comme euh, à distance, et on va avoir une attaque en plus. Et ça c'est quand, euh, quand même à ne pas négliger hein, sur, euh, sur, ce, sur ce grand master, sachant tous les bonus qu'on a vu qui pouvait cumuler derrière, hein, que ce soit vision, relique, plus euh, c'est un enfer à tuer ce, ce grand maître. Et, euh, il reste, il reste voilà, très très fort hein, et toujours auto-include, hein, vous, vous allez le sortir sur chacune de vos listes, c'est très très bon. La deuxième data sheet, hein, tu, tu l'as dit tout à l'heure, elle était spammée partout, elle l'est encore, je pense qu'elle le sera encore, hein, malgré le fait qu'elle coûte maintenant 26 points par fille. c'est l'interceptor. L'interceptor, euh, pourquoi c'est si fort Parce que ça bouge de 12, ça bouge à travers les autres modèles, donc ce n'est pas cliquable. Euh, l'interceptor, ça a trois attaques par tête, 4 pour le judiciaire. C'est quand même un bon volume d'attaque, sachant qu'on a des armes qui ne sont pas dégueu, force 5 pour l'épée, force 6 pour la halbarde, paire-2 pour la halbarde, paire-3 pour l'épée, le tout dégâts 3, dégâts 2, pardon, qui passe justement dégâts 3 via le strata amplification de l'Empyrène, qui marche pas seulement au tir, mais également au cac hein, sur toutes les armes euh, psy euh, ou nemesis. Ce qui va faire qu'au euh, final, on a, euh, on a cet intercepteur qui va taper fort, qui va bouger vite, qui va avoir de la saturation au tir, il a tout ce qu'on lui demande l'intercepteur, et c'est pour ça qu'il est spam. Il a tout ce que, tout ce que peut poser, proposer de mieux euh, sur cette version, euh, c'est-à-dire vraiment une mobilité impeccable et une force de frappe qui est plus que correcte. Donc c'est pour ça que l'intercepteur est et continuera à être spammé. C'est vraiment très très fort l'intercepteur actuellement. Ensuite, on a bah, celui-là non plus, on ne le présente plus, hein, le, le Dread Knight. Bah, le Dread Knight classique, c'est euh, une invule à 4, toujours. Euh, c'est euh, toujours 13 pèves hein, sous vue à 4 et une save de base à 2. C'est quand même euh, compliqué à, à sortir. Euh, la même puissance de feu que pour le grand maître, mais ici, on va toucher à 3. On est corps, donc on va garder nos rerolls. Euh, petite inquiétude pour le Data Slate, du coup, euh, éventuellement, retirer les, euh, le mot-clé corps au DK. Ça pourrait arriver, c'est donc jamais. Mais voilà, on est passé, du coup, on a, on a quand même 10 points de plus. Hein. C'est à considérer, pour la variante la plus jouée maintenant, on va se retrouver à 185 points. Là où avant, c'était 185 points avec le, avec le téléporteur. Aujourd'hui, avec un téléporteur, c'est 195 points. Avec l'épée, bien sûr, qui nous permet en fait, d'avoir ce, cette saturation au cac qui est quand même vachement utile, ça nous permet aussi d'être bien plus effrayant à cliquer en fait, parce que euh, le DK qui va multiplier toutes ses attaques par 2, c'est euh, un poil plus compliqué de s'en sortir, il n'est que force 6, c'est un peu le problème, hein, mais euh, il reste quand même euh, pr moins 2 fort, euh, et, et dégâts 2, c'est de la halbarde en fait concrètement, et il a quand même un gros profil hein, qui malheureusement n'est que dégâts des mais, 6, mais voilà. Euh, c'est ces trois entrées-là qui sont le plus spammées et qui sont, à mon sens, les meilleures. Derrière, on va avoir évidemment des entrées qu'on va jouer et dont on ne peut pas se passer non plus, mais de, dans un sens différent, les strike Squad pour construire notre détachement. Hein. Si on pouvait les remplacer par des intercepteurs, on le ferait, mais là, ça nous donne quand même des unités euh, qui ne bougeront que de 6, mais qui auront objectif sécurisé nativement. Et encore une fois, rappelez-vous qu'on est GK, donc tout peut faire. Strike, la Strike Squad, vous pouvez la placer en FEP et du coup aller faire certains objectifs secondaires qui sont devenus très intéressants, notamment, euh, je vais citer le Reaper Teleport Homer, qui maintenant, si vous êtes troupe, c'est combattable aussi avec le Terminator, hein, qui, est, comme le précisé Tourope, est de, quand même une unité troupe euh, qui est en faible gratos et qui, en plus, est vachement résistante, surtout si vous lui donnez l'envue la 4 au tir avec le bâton. Et bien, euh, cette Strike Squad ou ces Terminators-là vont pouvoir aller euh, placer. Euh, téléporté du coup dans euh, votre, euh, la zone moins adverse et l'action est complétée à la fin du tour en fait pour les euh, unités qui sont troupes donc vous aurez 4 euh, points en fait euh, assez facilement grâce à ça. C'est un combo parmi d'autres mais ne serait-ce que pour l'engage on all front c'est super fort, ne serait-ce que euh, aussi pour le euh, line breaker aussi c'est vraiment pas mal. Donc les strike squad c'est quand même vachement cool surtout que maintenant on va aller chercher le bataillon vu qu'on a plus d'intérêt à faire plusieurs détachements pour avoir plusieurs confréries, donc euh, 3 strike squad, ça, ça me paraît plus honnête. Ensuite, on va avoir les servitors qui sont une bonne entrée hein, pour, pour, pour babyciter de l'objectif. Hein, 30 points pour 4 servitors. Euh, si, pour peu que votre adversaire n'ait pas euh, de euh, tireur loss, et euh, ça peut être très chiant du coup à babysiter sur un objet et aussi derrière, pour poser les bannières, parce que du coup, vous allez pouvoir poser une bannière, et sur le même tour, faire l'action pour purifier un objet. C'est vachement utile, les servir de temps. c'est très très bon. Euh, ensuite, on va avoir euh, le Librarian. Bah, le Librarian, je le trouve très fort, parce qu'il va nous permettre d'avoir deux sorts, et deux sorts de la discipline Dominus, ou de n'importe quelle discipline euh, GK, et euh, ça nous donne pas mal de flexibilité, ça nous permet de faire pas mal de combos derrière. Euh, vous allez le voir dans la liste que je propose, on peut en faire un librarian qui est, euh, passe un volume de blessures mortelles totalement aberrant. Donc si vous n'avez pas de quoi contrer le psy, en fait, au final, c'est euh, très très problématique. Je pense euh, au nouveau custo qui n'a plus des euh, outils énormes comme avant, n'a plus sa dinaille aussi facilement qu'avant, maintenant la Dina elle, elle tourne autour des sœurs du silence ou d'entrée de seigneur de gars, et bien euh, ce vraiment ça peut être une bonne réponse au custo euh, sachant qu'on euh, manque de PA pour euh, le mettre sur son invul euh, en, en GK on va voir Castellancro alors j'ai mis en Castellancro, parce que je trouve c'est une très bonne entrée pour 90 points soit 10 points de plus qu'un Tech Marine il va se battre en mourant y compris si vous avez déjà tapé Donc, vous pouvez l'envoyer à la mort sachant qu'il va mourir et euh, il va taper puis mourir puis retaper ce qui est très intéressant c'est qu'il le fait gratuitement, il fait des interventions héroïques à 6, il a une invulnérable à 4, il a une save de base à 2, et euh, il, a, il a un volume d'attaque qui est quand même pas déconnant, 6 attaques, sachant que sur les 6 pour blesser, il fera des 3 BM. Euh, des 3 BM c'est l'équivalent de euh, l'épée de l'empereur de Guilliman. c'est quand même beaucoup, hein. vous faites 2-6 et vous savez que 2 des 3 BM c'est énorme, en plus de la sauvegarde que lui va devoir faire, donc c'est quand même pas déconnant. Euh, ensuite, euh, Crow, euh, Crow, parce que, parce que bah, pour tout ça, au final, hein, il a quand même beaucoup de points de résilience. Euh, aussi, c'est un Purifier, donc il a plus 1 pour caster la Purifying Flame qu'il connaît de base, en plus d'un sort que vous pouvez lui apprendre. C'est vachement intéressant. Euh, éventuellement, un Tech euh, mm. Moi, j'en vois moins l'utilité, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de moyens dans ce codex d'obtenir les plus 1 à la touche. Quand vous allez TP une unité euh, via des port Strike, vous allez pouvoir lui donner plus 1 plus à la touche via un stratagème, pour les DK. Euh, ce qui est l'utilité du Tech Marine, au final, réparer de D3, je ne trouve pas ça excessivement utile. En général, quand vous allez tirer sur un, un Dreadknight, vous allez le faire pour le tuer, et vous allez le tuer, vous, vous le laisserez rarement à euh, moins 3, moins 4 PV, ou euh, ce genre de choses. Ce n'est pas excessivement utile, je pense qu'un euh, soigné de D3, ce n'est pas incroyable, et le plus-un pour toucher, on a l'occasion de l'obtenir ailleurs. Sachant que pour 10 points de plus, vous pouvez avoir un Crow qui va taper très très fort, qui va avoir la même utilité, mais qui en plus va... Avoir ces outils au psy et, euh, et en termes de, de virulence. Et ensuite, les Terminator, bah, je les ai brièvement exp exposés avant. Hein, avec la des deux points de moins, ça peut être une entrée euh, à considérer. Hein, je ne pense pas que ce soit non plus une entrée top tier, loin de bas. Mais euh, pour tout ça, en fait pour euh, le fait d'avoir une unité très résiliente euh, chez, euh, chez votre adversaire qui sera chantier à et qui sera que pour les secondaires, c'est pas mal. Mais ça vous fait mobiliser 200 points quand même. Donc là on a fait le tour des datasheets qui, euh, qui semblent indispensables et très fortes et c'est peut-être intéressant aussi de se concentrer deux minutes sur le pourquoi des datasheets ne sont pas utilisés, pourquoi certaines datasheets sont inutilisées. Je pense notamment ben, au Razorback, au Landrider, etc. Euh, qui sont des unités qui répondent pas vraiment aux critères de jeu de par l'absence de mots-clés corps et de fiabilisation et cumulé au fait aussi que c'est des unités qui sont difficiles à déplacer sur les, les champs de bataille et sur des tables qui sont souvent chargées. Euh, en revanche, tu n'as pas parlé dans ta liste d'une très bonne entrée qui est pour moi le Rhino. Je trouve que le, pour le coup le, le rhino est un très bon transport notamment du fait qu'il puisse transporter des intercepteurs je trouve ça très très cool il est vrai que, que j'ai pas évoqué le rhino mais que euh, c'est une entrée dont j'aurais pu euh, tout à fait parler parce que le rhino est quand même euh, quelque chose euh, qu'on peut euh, qu'on qu voit tourner dans certaines listes et mmh. qui, euh, qui peut être intéressant de manière personnelle, moi je ne l'utilise pas, mais je l'ai vu jouer ouais. et euh, en effet, il peut, euh, il peut apporter certaines choses beaucoup aux intercepteurs. Hein, parce que des intercepteurs que vous n'allez pas pouvoir éliminer, euh, notamment aux tirs loss, etc., c'est euh, quand même vachement utile. Il y a une autre euh... entrée aussi euh, sur laquelle je voulais avoir ton avis, c'est le Storm Raven. Oula Le Storm Raven euh, Le Storm Raven... J'avais vu une liste, euh, je crois qu'elle m'avait été proposée par Sven, de mémoire, qui, euh, qui la faisait tourner. Parce que le Storm Raven, en fait, c'est euh, au final euh, une entrée que, euh, qui est assez euh, alpha strike, parce que tu vas l'envoyer dès le premier tour. Si tu n'as pas le premier tour, c'est assez compliqué euh, de la cacher. Le problème c'est qu'un aircraft aujourd'hui, cacher un aircraft, c'est n'est bah, pas possible. Euh, malgré le moins 1 etc 14 PF sous endures euh, 7 sans invule euh, éventuellement euh, si tu prends la bonne compagnie tu peux lui donner je crois une invule à 4 mais euh, c'est vachement gens, ouais. situationnel et ouais. ça, te, ça te demande d'avoir le premier tour et tout je trouve que c'est très T indépendant et en général en équipe tu veux éviter ce T indépendant mais en solo c'est quelque chose que tu pourrais tout à fait voir ouais. mais, mais en équipe c'est plus compliqué tu vas essayer de, de repousser ce genre de T indépendant mais il a une datasheet qui est, qui est, qui est, qui est con même alors après moi je j'ai ouais. une petite oh ça on a fait le tour pour le Storm j'ai une petite larme quand même que je tenais à à, à faire tomber <rire> sur euh, la review GK, c'est euh, les paladins. Alors, les paladins, il faut savoir que euh, ça a été une très, très, très, très grosse entrée sur euh, la V8 et le début de V9, hein, quand le, le GK a évolué encore avec son codex ancienne version. Euh, parce qu'on euh, avait encore cette possibilité d'en faire une Death Star euh, assez impressionnante, que ce soit au tir, en ouais. psy, et de cumuler un maximum de bonus. Là, pour le coup, les grosses mécaniques ont été, euh, ont été nerfées. Elles n'ont pas été nerfées, mais elles ont été... les grosses mécaniques du Konesse ont, ont, ont changé d'unité, euh, on si on peut le dire comme ça. Et ah ouais, du coup, les, les paladins ne sont, sont plus très, très utilisés euh, ou utilisables. Bah, euh, en fait, faut, faut, je pense qu'il est utile de, de rappeler aux gens, euh, et pour qu'ils comprennent notre peine, en fait, euh, ce qu'on a perdu. Avant, les, les, les paladins, euh, c'était la seule euh, unité euh, Terminator qui était à 3 PEV, alors que les autres Terminators étaient à 2 PEV. Donc, du coup, on, est... on se posait plein d'interrogations pour AD9, est-ce qu'ils vont passer à 4 PEV, moins un dégât natif, quelque chose. On avait un strata pour leur donner moins un dégât au tir, ce qui était déjà très fort. On avait un strata pour les faire taper en mourant, donc ils étaient implicables. Et la physiologie euh, transhumaine ah ouais, aussi ouais. et euh, on, pouvait, euh, on pouvait faire énormément de choses à 2 CP la physio en plus on avait un pack de paladins sur lequel on pouvait mettre moins 1 pour blesser euh, on avait trop de choses qui faisaient que le paladin était juste euh, incroyable et en V9 bah, il est devenu euh, c'est un Terminator qui coûte plus cher alors on peut jouer en escouade 2-3 peut-être le moyen de le rendre viable je sais pas ce que en penses mais ce serait de filer Bodyguard euh, si éventuellement il avait, euh, ils avaient la règle Bodyguard on pourrait peut-être en faire quelque chose et, ouais. Mais, mais bon, actuellement, c'est compliqué pour le paladon et c'est vraiment très dommage. Et je partage ta peine parce que c'était aussi mon unité préférée. Mais... Ok. Alors, on a fait le tour des, des entrées. On a fait globalement le tour de, de, tout, ce que, de, tout, de tout ce que nous réserve, le codex GK tout ce dont vous pouvez vous servir pour faire vos listes. Et justement, on va finir ce podcast euh, en discutant euh, de listes et justement euh, savoir un petit peu ce que toi, tu nous proposerais en termes de listes euh, sur euh, l'adaptation de ce nouveau CA, des nouveaux coups en point et des nouveaux primaires et secondaires. Alors, il y a, il y a plusieurs problématiques, en fait, à prendre pour faire, pour faire nos listes post-CA en tant que GK. Déjà S'adapter aux nouveaux secondaires, euh, les nouveaux secondaires ont été assez généreux avec nous. Déjà parce que ce téléporteur devient une option plus que considérable pour nous, et aussi euh, parce que maintenant, l'interrogation psychique se fait à 24 pas sans ligne de vue. Donc c'est quelque chose que vous pouvez typiquement faire parce que vous vous téléportez très très vite, etc. Vous pouvez bouger assez vite et derrière, aller chercher euh, ces 24 pas vers un personnage pour scorer vos trois points. Et euh, sur une armée qui ne pourra pas vous deny ou qui aura du mal à vous deny, je pense typiquement aux drukari. C'est quand même vachement utile. Ça, c'est des, des choses à intégrer déjà dans votre liste. Et l'autre problématique, c'est que vous êtes limité à 4 Dreadnoughts. Donc si vous voulez vra vraiment faire une liste très compétitive, vous allez sortir le maximum d'entrées euh, top tier possible. Donc pour rentrer cette unité top tier, vous allez sortir vos 3 Dreadnights. Et vous allez sortir votre grand maître night. Alors, moi ce que je propose euh, dans, dans cette liste, en fait, c'est au final de mettre euh, par exemple, euh, vous allez prendre un, euh, un grand maître. Ça c'est forcément, vous allez l'overbuffer, vous allez lui mettre le téléporteur, parce que c'est toujours utile de pouvoir vous barrer dans le cas où vous avez un ennemi qui peut deny votre gate, et eh ben vous allez avoir l'occasion de, euh, de vous barrer euh, de manière garantie pour 2 CP. Euh, évidemment, la relique auto-include dont on parle depuis le début qui vous permet de vous TP quand on vous tire dessus. Évidemment, la vision qui vous permet d'avoir une 3 plus 1 sur en tour. Le trait de seigneur de guerre qui donne l'objectif sécurisé, très important. Je ne saurais euh, jamais assez vous le recommander. Euh, pour, cette, euh, pour ce nouveau CA, en fait, parce que l'objectif sécurisé sert sur énormément de missions, euh, de missions secondaires. Ensuite, on va avoir du coup, le deuxième trait qui va nous permettre d'avoir plus 1 à la zone, CA à charge, pardon, et plus 1 pour toutes les unités que vous aurez cliquées. C'est cliqué. un grand maître qui va coûter cher maintenant, 245 points tout de même. Voilà, ce n'est pas non plus à négliger, mais il vous, il vous le faudra. Toutes les listes très sérieuses en ont Ensuite, moi, je vous propose de jouer Castellancro, parce que Cro, encore une fois, c'est, euh, à mon sens, c'est soit lui, soit un Tech Marine. Euh, vous avez trois choix de QG maintenant, euh, sauf si vous choisissez de faire deux patrouilles pour avoir deux CP de moins, je ne pense pas que ce soit très intelligent, alors qu'on n'a euh, plus euh, forcément l'utilité de faire deux patrouilles. Donc, moi, je vous propose Castellancro à la place du Tech Marine, parce que je pense qu'on peut, euh, on, peut se, se du, euh, qu on peut se passer du plus euh, 1 euh, à la touche et qu'on peut se passer du D3 D3 PV soigné sur un véhicule. Casser l'encreau sur lequel vous mettez Warp Shaping, vous le laissez sur un objectif dans le bas qui euh, babycitera un objectif. Ensuite je vous propose euh, un Librarian BM. Alors le combo du Librarian BM, qu'est-ce que c'est Le Librarian BM, vous allez lui mettre le trait de Seigneur de Guerre pour mettre plus en euh, déçueur mortelle sur les sorts euh, Witch, euh, Witch, Witchfire. Pardon. Les sorts Witchfire, donc de Feu Sorcier, en fait, ça va être euh, votre Vortex et votre Purifying Flame. Ça va faire quoi Ça va faire que votre Vortex va passer à 2d3 plus une blessure mortelle, et votre euh, Purifying Flame va passer à flat 4bm. Ça, euh, couplé au fait que pour un CP, vous lancez un smite derrière, euh, sachant que vous avez lancé tous vos sorts à 3d6 pour un autre CP, en fait, et que vous pouvez étendre la portée si jamais vous voulez les faire passer à 15, 18 et 24 pouces respectivement, eh ben, c'est vachement utile. Ça va vous permettre en fait, d'avoir un volume de BM stable hein, avec le Smite à autour des 11 et 12 BM et jusqu'à 24 BM si vous êtes très chanceux. Mais peu de chance que ça arrive. Mais soyons honnêtes, vous tournez autour des 11-12 BM minimum partout. Ce, ce qui est gigantesque quand même. Euh, sachant que vous pouvez le mettre en FEP, etc. Ça, c'est vraiment le, le combo que j'adore et que, euh, que je spam assez souvent. Je le trouve très bon, le, le libre le BM. Euh, autre chose, après, vous allez jouer vos trois troupes parce que euh, moi je propose maintenant de jouer en bataillon. Euh, jouer en bataillon pourquoi Parce que euh, pour les CP, en fait, tout simplement, on n'aura jamais la place des euh, trois Dread Knights euh, en patrouille. Donc, euh, vous êtes obligé d'aller chercher cette troisième escouade de, de Strike. Ensuite, euh, je propose 25 interceptors hein, pour rester dans la finesse euh, parce que euh, bah, c'est l'unité qui fonctionne le mieux. Hein, vous pouvez les split. Les garder euh, en des stars, c'est toujours très utile. L'interceptor, c'est hyper bien. Ça permet de prendre la map. C'est très compliqué à gérer, mine de rien, parce que ça nous fait tout de même euh, beaucoup. Ça nous fait 25 euh, 25 fois de PV. Hein, c'est quand même assez énervé. Sachant que vous allez reprendre des warding staff pour leur donner leur vue la 5 au tir hein, en cas gros tir. Ça peut être très cool. Euh, ensuite, euh, 3 Dread on va prendre au moins un téléporteur parmi ces trois Dread Et pour le reste, en fait, on va faire deux Dreadnights assez simples. Euh, on prend deux Dreadknights avec les épées et un Dread qui sera juste point nu. en fait, pour économiser quelques points et nous permettre de rentrer tout ça. Et nous permettre de rentrer du coup les squads d'intercepteurs supplémentaires. Vous avez d'autres options pour moduler cette liste. Hein. Je pense notamment au pouvoir psy, vous en faites en fonction de, de vos appréciations. Euh, et surtout, euh, vous pouvez par exemple euh, virer 5 interceptors pour inclure des serviteurs en, en débécitage d'objectifs, euh, ce genre de choses. Vous, euh, vous pouvez faire plein de choses en fait et, euh, et moduler ces listes-là, cette liste-là comme vous le voulez. Je pense que euh, petit à petit, la plupart des listes à Saint Knight vont du coup euh, basculer vers ce format-là. Je pense qu'il est probablement l'un des plus efficaces. Euh, on sera juste en termes de QG que ça va changer. Euh, moi je joue Cro et, et le Librarian mais ce sera pas forcément le cas de tout le monde. Je, je sais que là-dessus il y aura pas mal de, de listes différentes, mais je sais que le cœur de l'armée, c'est-à-dire le Grand Master en Amélie's Dread Knight et les trois Dread Knight normaux et les 25 Interceptors, ça va rester. Modulo 20-25 Interceptors, on en aura toujours. Euh, voilà. Yes, bon, globalement, là, cette liste-là c'est vraiment en fait le. La, le, le, le... La suite logique de la liste compétitive qui tournait avec l'adaptabilité du nouveau CA. Euh, tu m'en as proposé une deuxième que j'aime bien. Euh, on va la résumer assez rapidement parce qu'on est sensiblement sur les mêmes entrées. Sauf qu'en fait, tu as enlevé une Dread Knight Nemesis, une classique, hein, à, à 185 points. Et, euh, ou à 170 points. À 185, non, à 170. Et euh, tu as enlevé tes 3 strikes pour mettre 3 escouades de Terminator. Donc on a 600 points de Terminator. Euh, et euh, cette liste-là me plaît pas mal franchement. Parce que je trouve qu'en fait tu... Alors, les strikes sont bien pour les raisons que tu as citées. Hein, évidemment, le, le, la réalisation de secondaire, etc. etc. Euh, mais ont on, pour défaut d'avoir quand même peu de résilience. Euh, ça, ça part vite, hein. 10, 10 PV en du 4 avec une save à 3 sans un vue ça se fait quand même euh, laver relativement bien. Alors que euh, le, le pack de Terminator, avec systématiquement le petit bâton qui va bien pour faire passer l'un vue à 4 au moment clé, euh, je trouve que ça apporte une résilience qui est assez intéressante, moi, moi que j'aime bien, et, euh, et qui au final ne change pas euh, fondamentalement la liste parce que tu as encore. Alors si tu enlevé quand même 5 Inceptors, donc tu as, as 20 Inceptors et tu as 2 Dread Nemesis plus le grand maître. Hein, donc, ça fait que tu as, as, as 20 Inceptor et 3 Dread euh, Knight Nemesis au total. Mais tu vas gagner quand même les trois packs de Terminator. Et tu as quand même conservé un petit peu de points aussi pour rajouter l'escouade de Servitor. Donc ce qui nous fait une, une, une, un bataillon, encore une fois, sword Swordbearer euh, avec 9 PC d'utilisation en début de partie. Avec le Librarian, le Castellan Crown et le Grand Maître euh, Nemesis qui va bien. Les trois escouades de Terminator le pack de Servitor, les deux fois dix Interceptors et les deux, euh, deux night Nemesis, dont une avec le téléporteur Et, euh, Tout à fait. et un, un petit peu plus de polyvalence, peut-être un, peu, un petit peu moins de punch brut, on va dire, euh, mais, euh, mais qui, qui mériterait d'être testé sur la table. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la tester ou si c'est pour l'instant que du, de la réflexion de Craft euh, Builder. Bon, celle-là c'est celle purement du craft celle d'avant du coup j'ai pu euh, j'ai pu la tester et euh, voir comment elle s'adaptait au nouveau ca et euh, en effet est, je pense qu'on est euh, peut-être en dessous d'avant mais ça reste quand même vachement fort et je pense que le euh, le gk se, se situe très très bien mais pour celle-là en effet c'est que euh, c'est que du craft comme tu l'as dit je pense qu'on trade en fait un peu de, de punch pour plus de résilience et les terminators ont deux trois arguments en fait sur ce ca vis-à-vis euh, -vis des secondaires et surtout vis-à-vis -vis des nouveaux primaires qui vont nous permettre, en fait, de les inclure et, et de les jouer comme besoin. Eh bien, écoute, on a fait le tour, euh, on a fait le tour de ce codex. Euh, D'ores et déjà, merci beaucoup à toi, Napo, d'avoir euh, participé. C'était euh, hyper fluide et hyper clair. Euh, on sent que tu maîtrises, tu maîtrises bien ton codex et que tu, que tu l'as bien, bien, bien... Euh, euh, amener au feu sur différents tournois, donc ça c'est vraiment très très cool, merci beaucoup à toi euh, je, te laisse, je te laisse le mot de la fin sur les GK comment, comment tu clôturerais ce podcast pour nos amis les Chevaliers Gris Bah écoutez euh, ne, ne, ne, ne soyez pas trop triste, ne revendez pas votre armée trop, trop vite enfin, elle, est, elle reste très très forte on est, on est quand même très très bien, je pense qu'on est, on est passé euh, de la tête du tiers 1 là peut-être euh, un petit peu derrière, mais toujours dans le tir. Rassurez-vous, ça reste très, très fort, le GK. Et, euh, et voilà, on continue de poncer du démon. <rire> yes, bon, ben, c'était top. Les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, hein, comme d'habitude, le pouce bleu, les commentaires, les partages. Et tutti quanti, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre.